Bonjour les amis, aujourd'hui euh, je suis à Osegor dans le sud des Landes et je vous emmène comme vous avec moi dans les endroits les plus somptueux et voilà, ça c'est l'avantage de faire ce beau métier qui est le mien c'est de pouvoir en effet profiter de ces environnements et vous entendez peut-être même les mouettes voilà, les mouettes pétées. Aujourd'hui je voulais faire, vous faire part d'une expérience assez intéressante et faire justement un parallèle avec notre vie, notre vie personnelle mais également notre vie professionnelle. C'est que euh, parfois nous devons apprendre à faire preuve de souplesse. On a parfois peut-être tendance à penser que comme nous avons l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, euh, comme nous avons l'habitude d'avoir un mode de fonctionnement identique, euh, on peut toujours se dire voilà c'est comme ça que je bosse et pas autrement aujourd'hui je vous explique ce qui s'est passé où j'ai dû faire preuve de, de sang-froid de professionnalisme euh, et également de souplesse vous connaissez tous le chêne et le roseau cette fameuse fable de la fontaine et vous savez ce qui est arrivé au chêne quand la tempête est arrivée et l'avantage d'être un roseau aujourd'hui euh, il était planifié que je fasse une conférence en fin d'après midi à l'issue d'un congrès et aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on m'a au dernier moment demandé si je pouvais faire mon intervention de matin et si je pouvais plutôt tenir deux heures au lieu de l'heure prévue. Donc je devais prévoir une conférence pour une heure, on m'a demandé de tenir deux heures parce que les dirigeants de cette entreprise avaient une réunion de crise ce matin et ne pouvaient pas être présents. Donc euh, voilà, donc c'est inattendu, j'aurais pu réagir de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire la première réaction, c'est me braquer, me dire non, non, attendez, euh, il était prévu que j'intervienne moi cet après-midi, euh, ce n'était pas prévu au programme, euh, et j'aurais pu trouver toutes sortes d'excuses qui, euh, qui auraient pu aller dans mon sens, c'est euh, voilà, euh, moi je dois faire mon intervention l'après-midi, on avait prévu que je dynamise et que j'énergise votre, euh, votre équipe de cadres en fin d'après-midi, et pas le matin, non, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit, ben bah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, euh, je devais faire une conférence d'une heure, j'aurais pu me dire, oui, bah attends, j'ai préparé qu'une heure vous savez quand on a l'expérience on a le, on sait de quoi de quoi faire et j'ai en effet à un moment donné dû tenir toute cette audience pendant deux heures pour faire patienter l'audience tout en donnant une conférence constructive avec un contenu qui ont du sens, des outils qui ont du sens, euh, et en fait maintenant, euh, là on vient de déjeuner, hein, donc c'est du direct, donc vous me voyez là, euh, on vient de déjeuner, les boss, les managers sont arrivés pour me remercier, me remercier pour mon professionnalisme, pour la preuve de souplesse et pour également le, la qualité du contenu dont ils avaient déjà entendu parler à peine étant arrivés quelques minutes euh, ici euh, lors de ce congrès. Le message que je veux vous partager aujourd'hui c'est que dans la vie, que ce soit professionnel ou, ou justement personnel euh, <rire> Nico, non, je n'aurais pas parlé de Jean-Claude Van Damme je leur ai parlé d'autre chose <rire> ça crie Nico, c'est vrai que Jean-Claude Van Damme j'aurais pu, par... pu en parler en effet mais là où je veux en venir c'est que parfois dans la vie on, on fait preuve de rigidité parce qu'on a l'habitude, on se dit j'ai préparé comme ça et ce sera pas comme ça, et puis parfois c'est même rassurant, on se rassure en se disant voilà je me suis préparé de cette façon là et l'idée, et je peux comprendre, ça peut déstabiliser, l'idée que euh, l'on doit faire autre chose plus longtemps ou euh, que l'on soit déplacé dans le programme ça peut déstabiliser certaines personnes en revanche, le pouvoir de la préparation euh, n'est pas euh, n'est pas n'est pas anodine dans ce succès que l'on peut avoir dans des moments inattendus. Quand on est préparé et quand on sait, quand on fait une présentation comme celle-ci, euh, en mon occurrence dans mon métier conférencier, et qu'on sait qu'il y a mille et une choses qui peuvent foirer, euh, même quand on est optimiste, on sait qu'il y a des choses qui vont foirer, le fait d'être préparé déjà nous met dans un état d'esprit positif. Euh, ensuite, le fait d'avoir du contenu, d'être préparé, d'avoir des années d'expérience, nous permet d'improviser et en fait je n'ai même pas eu le sentiment d'improviser puisque le contenu que, que j'ai donné pour remplir deux heures au lieu d'une heure, c'est du contenu que j'avais. Donc, euh, 20 minutes avant mon intervention, j'ai récupéré du matériel et j'ai rajouté des films vidéo, j'ai rajouté du contenu dans mon PowerPoint et j'ai enrichi ma conférence. Je n'ai pas paniqué. Résultat, une conférence qui a eu du succès. Conséquence de, de, la, de, de la souplesse, c'est justement d'être disponible et de montrer à nos clients que nous sommes professionnels, que nous sommes euh, que nous pensons avec eux dans la même direction qu'eux. Et c'est un avantage. Voilà, donc je voulais juste vous encourager, pensez un petit peu à cette fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, qui est d'actualité. Parfois dans nos vies, on a tendance à être comme le chêne, rigide. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. C'est comme ça, on ne change pas. Euh, vous savez, après on parle des acquis, c'est des acquis, donc pourquoi changer tout ce qui fonctionne Non, ben aujourd'hui il y a des choses, il faut faire preuve de souplesse. Et quand je dis dans mes vidéos, simplifiez-vous la vie et soyez heureux, c'est vraiment ça. Faire preuve de souplesse, c'est aussi se simplifier la vie. Mais c'est qui ce La Fontaine Eh bien, je t'encourage, mon cher Nico, d'aller sur Wikipédia et de, fait, de, de, de, de mettre dessus fable de Monsieur La Fontaine et de prendre le chien et le roseau. T'es un taquin, toi <rire> Donc voilà, je vous remercie d'être là présent. J'avais envie de partager ça avec vous. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Appliquez ça dans votre quotidien. Euh, le quotidien donc, de votre vie privée mais également professionnelle. Nico, Wikiqui, Je te propose, Nico, que toi et moi, on s'appelle juste après. Je vais t'expliquer plein de trucs. Tu connais Google de, Nico, sors. Allez, dehors. Dehors. De, sale gosse. Merci, Nico. C'est génial. Wesh, exactement. Écoutez, je vous remercie d'être présent pour mon périscope. Je vous invite à vous abonner, à vous abonner à mon... Périscope, car je reviens régulièrement vous donner euh, des, euh, des conseils et des astuces pour la prise de parole en public, pour être plus heureux, pour se simplifier la vie, Wikipédia est un grand poète, oui, oui, c'est ça, c'est Monsieur Pédia, <rire> tout à fait, <rire> merci les gars de participer, je vous invite à, à, à mettre des petits cœurs si vous aimez euh, mes périscopes à inviter vos amis, et puis bon, bah, abonnez-vous abonnez également sur Youtube, sur, euh, sur mon Facebook, etc., voilà, donc bienvenue à tous, merci pour vos cœurs, merci pour vos encouragements, je vous dis à très bientôt, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Moi, je file et je vais continuer ma journée. Ciao, ciao. Salut les amis. Et je vous donne une petite vue, tiens, de Haussegor, dans le sud des Landes. ensemble aujourd'hui. Donc, voilà, vous qui êtes ailleurs, parisiens, ciao. Bye, bye. Merci à tous. Merci Céline. Merci Tess Lécron. A très bientôt pour un prochain Périscope. Salut les amis.